Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment acheter sa résidence principale en SCI. Et oui, c'est possible. On pense tout le temps que la SCI, c'est dédié eh bien, à l'investissement locatif. Mais finalement, la résidence principale est une forme euh, d'investissement. Même si on le sait, on en parle souvent, ça a plutôt tendance à être une, un passif hein, finalement, parce qu'il faut bien qu'on se loge. Donc, c'est plutôt un passif que réellement un actif. Mais tu vas voir que ça peut quand même avoir certains avantages. Donc, on le sait tous aujourd'hui, généralement, on achète sa résidence principale en nom propre et ce qui se passe c'est que notamment quand on est marié et eh bien généralement on part du principe que le jour on va voilà si un jour on a appelé à, à divorcer ou qu'il y a quelqu'un de nous deux qui va qui va malheureusement être amené à disparaître et eh bien ce qu'on se dit c'est que de toute façon on avait chacun sa part c'était 50 50 et voilà Ouais, mais sauf que dans les faits euh, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est surtout que par exemple en cas de transmission notamment lors d'un décès, comme je te le disais juste avant, à tes, euh, voilà, à tes héritiers, eh bien on le sait, il y a des frais de mutation, ça coûte relativement cher. Alors qu'on a moyen justement avec la SCI, eh bien d'encadrer ça beaucoup mieux, de prévoir les solutions de sortie, notamment je pense aussi à ceux qui sont en concubinage ou qui sont, eh bien tout simplement, paxés. Et tu vas voir que ça peut présenter vraiment certains intérêts aussi pour ceux qui sont mariés. Et justement l'idée c'est qu'on parle de tout ça dans cette vidéo. On va en parler dans quelques instants, bien évidemment, mais juste avant, tout simplement, ce que je vais faire, eh c'est que je vais balancer, comme d'habitude, le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite dès maintenant à t'abonner. Tu vas découvrir un bouton « s'abonner ». Tu vas rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. J'ai même envie de te dire les dizaines de milliers puisqu'on est quand même maintenant 12 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Tout simplement parce que cette chaîne YouTube, tu vas trouver de nombreuses vidéos sur l'investissement locatif et tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat. Donc je pense notamment, et si pour toi aujourd'hui tu souhaites lancer un business, sans crédit bancaire et sans apport, eh bien, je pense à quoi À la sous-location professionnelle et immobilière, quelque chose qui est très légal. Et pour ça, justement, je t'ai préparé eh bien, une formation gratuite que tu vas pouvoir récupérer dans la partie description de cette vidéo. Et si tu veux plutôt eh bien, te lancer dans, dans un business, dans l'immobilier, eh bien, aujourd'hui, ce que je peux te proposer, et en démarrant de zéro, vraiment en partant vraiment de zéro, ce que je peux te proposer, eh bien, c'est de te lancer dans la conciergerie d'appartements. Conciergerie Airbnb, ça te parle pas, c'est pareil, petite formation gratuite à récupérer en bas de cette vidéo. Tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et l'idée à travers cette chaîne YouTube, c'est de partager avec toi mon expérience. Alors bien évidemment, ça ne remplacera jamais un fiscaliste ou un avocat ou quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la création d'entreprise, bien évidemment, mais l'idée de cette chaîne YouTube, c'est quand même de te faire profiter de mon expérience et finalement, eh bien de ce que j'ai pu mettre en place et ce voilà, généralement ce que je passe sur ma chaîne YouTube. Tous les sujets que je peux aborder, ce sont des sujets que je maîtrise ou sur lesquels j'ai déjà pu eh bien, réaliser telle ou telle action et donc je peux t'en parler assez librement. Donc aujourd'hui, on va en parler de la SCI donc dans le cadre d'une résidence principale et l'idée justement, c'est de voir ensemble et ça va te permettre à travers cette vidéo de voir si c'est quelque chose d'intéressant pour toi. Et tu mettras justement aussi dans la partie description, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu t'es déjà interroger est-ce que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà fait justement et n'hésite pas à dire bah toi qu'est ce que ça a pu réellement t'importer de faire ça en SCI euh, plutôt qu'en non propre donc on va commencer par la base généralement quand on achète en, en non propre et eh bien euh, si par exemple tu étais déjà marié on le sait euh, on est sur le principe généralement du, du régime de la communauté et donc du coup bah, quand on achète euh, tout simplement une résidence principale, et eh bien, c'est 50-50, d'accord Donc, si par exemple, il y avait un, un divorce ou s'il y avait, et euh, eh bien, un, euh, comment dirais-je, euh, une, une euh, un, un décès, et eh bien, généralement, c'est le principe, on le connaît tous, c'est le principe classique où, bah, voilà, ça descend à tes héritiers, donc généralement tes enfants, et c'est eux qui vont récupérer le bien, moyennant des frais de mutation, et on le sait, qui coûtent, euh, donc excessivement cher lors de la transmission. Mais justement, on a possibilité un petit peu de contourner ça, entre guillemets, c'est-à-dire d'alléger tout ça de manière beaucoup plus euh, encadrée à travers justement la SCI. Alors tu le sais, la SCI, on a le principe de la SCI à l'IS, SCI à l'IR, c'est des choses que tu ne comprends pas très bien. Ça, je t'invite à regarder des précédentes vidéos que j'ai pu tenir et justement, ça va te permettre de comprendre un petit peu ce que c'est que la SCI à l'IS et... Euh, la SCI donc à lire. Euh, donc du coup, en fonction de ce régime-là, bien entendu, ce que je vais dire ici va complètement être différent hein, euh, et ça va te permettre de prendre un petit peu ta décision euh, par rapport à, en, en âme et conscience, on va dire. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, notamment, et là, du coup, ça va, ça va, comment dirais-je, euh, impacter en fonction de ta situation. C'est ce que je veux dire. Si tu es plutôt euh, aujourd'hui donc marié, si tu es plutôt en concubinage ou paxé, en fait, l'incidence va être totalement euh, différente. Ce qu'il faut bien comprendre avant même qu'on commence, c'est que le pourquoi on ferait une sci Alias Dans la grande généralité, c'est tout d'abord pour faciliter la transmission. Tout simplement parce que tu le sais, quand on est en nom propre, et eh bien la transmission coûte cher, très cher, alors qu'au contraire, en SCI, et eh bien si c'est programmé, entre guillemets, si c'est euh, si ça a été fait sur voilà sur au moins 15 ans, on va dire, euh, il peut y avoir moyen, si tu veux, d'optimiser les frais de mutation, hein, les frais de notaire justement, lors de la succession. C'est le principal avantage. Et le deuxième avantage, justement, et on y vient pour ceux qui sont mariés, c'est qu'on le sait généralement quand on est marié, bah c'est vrai qu'on achète à 50, -50 hein, C'est Chacun sa part. Bah là, en fait, ça va être un petit peu différent puisqu'on va pouvoir contourner ça. À travers la SCI, on ne parle pas, parce qu'en fait, tu n'es pas propriétaire directement du bien, c'est ta SCI qui est propriétaire. Et la SCI, on le sait, c'est le principe des sociétés, donc c'est le principe des parts sociales. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on peut très bien dire bah, « moi je vais prendre 70% et puis mon conjoint ou ma conjointe va prendre 30% pour des raisons diverses parce que peut-être que l'un a porté plus d'argent ou peut-être que euh, l'un n'a pas de situation professionnelle alors que l'autre a une, situation, une très bonne situation professionnelle et que du coup en fonction euh, de chacun, bien entendu, vous allez pouvoir un petit peu le déterminer. Et donc ça permet de contourner ça. D'accord, c'est un moyen assez facile finalement de le faire. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est que lors notamment donc de la succession, euh, lors notamment si bah, il y en avait un des deux qui était amené à disparaître, bah, quand on est en nom propre, ce qui se passe c'est que les, euh, les, les, les héritiers, hein, ça reste les enfants. Alors bien évidemment, vous allez me dire oui, mais il y a des conditions, on a moyen de faire des testaments, on a moyen de faire, oui, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, bien évidemment. Mais dans le cas d'une SCI, c'est très clair, c'est fait dès le départ, et du coup, il n'y a pas, dans... c'est pas discutable quoi. Ce qui peut être bien, donc, en SCI, ce que je te disais, c'est dans le cas où, justement, il y en a un des deux qui était amené à disparaître, eh bien, euh, sa part, en fait, sa cote part, euh, donc imaginons, alors, c'est pas forcément 50 ans, 5 ans, ce que je disais, c'est les parts sociales, eh bien, donc, ces héritiers vont récupérer les parts sociales. Donc, toi, tu restes toujours propriétaire de tes parts, mais les héritiers vont, effectivement, récupérer les parts sociales. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut mettre en place un principe donc de démembrement euh, croisé donc euh, aussi bien pour l'un que pour l'autre hein, euh, donc le conjoint ou la conjointe et ce qui est ce qui est ce qui est plutôt intéressant c'est qu'imaginons il y en a un des deux qui est amené à disparaître et eh bien tout simplement l'autre peut garder et eh bien la nue propriété ce qui peut permettre d'avoir euh, pardon de garder l'usufruit pardon l'usufruit c'est-à-dire que la nue propriété et eh bien est transférée automatiquement enfin automatiquement elle est euh, transférée donc euh, au tout simplement à, à, donc à, à vos enfants à tes enfants et du coup toi tu vas garder et eh bien l'usufruit c'est-à-dire que tu vas pouvoir rester dans le logement mais par contre, la nue propriété a bien été transférée. Donc du coup, ça peut te permettre. Et généralement, c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on a vécu dans une maison, etc., on n'a pas forcément envie de la quitter cette maison. Et donc du coup, bah tu vas pouvoir rester dedans, garder tes parts, bien évidemment, récupérer l'usufruit donc de l'autre, de l'autre de ton conjoint ou de ta conjointe. Par contre, la nue propriété. Donc, le titre de propriété, eh bien tout simplement, aura été donc, euh, eh bien, transféré à, ta, à tes successeurs, à tes descendants et notamment euh, à tes enfants. Donc, ça, c'est une particularité euh, donc, qui peut être intéressante justement euh, par rapport justement à la transmission. Autre chose aussi, ce qu'il est possible, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de 15 ans, c'est que justement, on peut tous les 15 ans eh bien, transmettre des parts sociales donc, de ta SCI sans impôt. On a le droit jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que tous les 15 ans, tu peux transmettre jusqu'à 100 000 euros eh bien, de part sociale de ton entreprise, de ta SCI, qui représente finalement ta résidence principale. Ce qui peut être intéressant aussi, justement, quand par exemple vous êtes en conjoint, vous êtes concubin ou vous êtes paxé, ben justement, c'est d'encadrer l'achat de cette fameuse résidence. C'est-à-dire que là, vous détenez chacun, et c'est bien prévu, justement dans les statuts par rapport à l'entreprise, c'est que si on avait un des deux qui était amené à disparaître ou il y a un divorce ou autre, et eh bien au moins c'est prévu dès le départ, comme je te le disais, on a la possibilité, et eh bien vu que tu as des parts sociales, et eh bien tu, euh, comment dirais-je, tu, euh, tu, tu, tu, tu gardes tes parts sociales. Contrairement à si tu achètes par exemple et que es, vous êtes juste en concubinage ou que tu es juste conjoint, et eh bien ça va être compliqué derrière pour pouvoir euh, continuer à récupérer le bien puisque finalement le bien est détenu par... L'autre personne, quoi, contrairement au mariage où on part du principe que quand on est marié, et eh bien c'est 55 ans. L'avantage de la SCI, ça va justement te permettre, et eh bien euh, de euh, contourner un petit peu ça. Alors, après, quand on achète en résidence principale, il y a deux grands principes. Donc, comme je te le disais, le principe de l'IS et le principe de l'IR. Si tu es à l'IR, tu as la possibilité, et eh bien de rester dans le logement à titre gratuit, c'est-à-dire que tu n'as pas ce n'est pas nécessaire tu n'as pas tu n'as pas nécessité de verser un loyer à la ici enfin tu peux le faire bien évidemment mais tu peux aussi euh, donc euh, ne pas le faire euh, par contre, le gros, le, le, le, bon, contrairement à un investissement locatif, c'est quand tu es en SCI, bah, généralement, on déduit des charges, hein, c'est-à-dire qu'on va déduire la taxe foncière, les assurances, tout un tas de choses qui vont permettre d'abaisser le résultat fiscal de la SCI. Et vu que ta tu es, es en, en, en fiscalité transparente, eh bien ça descend directement de ta fiscalité personnelle. Mais du coup, là, pour le coup, ça ne fonctionnera pas. Euh, c'est-à-dire que même s'il y a des travaux, etc., on ne pourra pas abattre tout ça. Tout simplement, ça ne pourra pas rentrer dans les charges de ta SCI parce que tu ne te verses pas de loyer. Donc, tu gagnes d'un côté, bien évidemment, mais euh, bah forcément, tu as perdre de l'autre parce que tu ne verses, tu ne verses pas de, de loyer. Par contre, ça peut avoir un intérêt euh, fiscalement euh, parce que justement si tu, à un moment donné les charges de l'entreprise sont de la SCI de ta résidence principale sont plus importantes que le loyer finalement que tu pourrais reverser à ta SCI, à ta SCI, eh bien ça pourrait être intéressant parce que justement on pourrait passer toutes ces charges dans l'entreprise, dans la SCI. Et vu que la SCI va du coup devenir en déficit foncier, hein, avec déficitaire, puisque plus de charges que réellement de loyer, eh bien ça peut permettre justement, et là c'est peut être un petit peu l'astuce la, euh, entre guillemets, c'est que ça peut te permettre justement eh d'optimiser ta fiscalité. C'est-à-dire que vu que bah, ta SCI va être déficitaire, eh bien ce déficit va être imputable dans tes revenus fonciers, hein, dans, ta, dans, tes, dans tes impôts, vu qu'on est en, en, en, en comment en fiscalité transparente, puisqu'on a à Ok Et donc, du coup, ça peut te permettre justement de d'optimiser de, euh, ta fiscalité personnelle si tu avais recours à ce genre de choses. Par contre, ça veut dire effectivement de payer un loyer. Mais euh, ça peut être intéressant si tu as pas mal de travaux notamment. Et voilà. Alors après, il faut… Ce que je te dis là encore une fois, ce n'est pas des conseils en finance ou autre. Il faut faire toujours très attention puisque l'administration fiscale regarde ça de très près, bien évidemment. Et elle pourrait considérer d'un abus de droit si, voilà, si derrière, ça a été fait vraiment dans un but de détourner ta fiscalité au profit de ce genre de, de, de pratique. Donc faire super attention, notamment éviter de créer la SCI juste après. Euh, euh, comment dirais-je, euh, le montage, les travaux, etc., ou par exemple qu'il y a d'un seul coup beaucoup de charges. Euh, parce qu'ils vont pouvoir considérer, se dire, bah attendez, vous avez créé la CI parce que là, vous saviez qu'il y avait beaucoup de charges et que donc ça allait être beaucoup plus profitable à titre professionnel. À mon sens, enfin personnel, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit être mûri en amont, à, à, alors que si vous le faites après, là, il y a vraiment un risque de requalification, et que l'administration fiscale, pour le coup, euh, pourrait euh, décider que tout ça n'est pas, euh, pas justifié. Alors, autre chose aussi qu'il faut bien savoir, c'est que si, à un moment donné, eh bien, tu payes donc un loyer, si tu décides de payer un loyer à ta SCI, eh bien, tu ne pourras pas avoir d'exonération de la plus-value. D'accord? On est sur le principe de la fiscalité de la SCI à Donc là, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais déjà tournée sur ma chaîne YouTube, où justement, je t'expliquais le principe de la fiscalité de la SCI à puisque là, on verse bien un loyer. Par contre, si tu ne verses pas de loyer, en résidence principale, c'est le même principe en fait hein, que si tu étais en nom propre, c'est qu'on a une exonération totale de la plus-value. Donc tu vois qu'il y a quand même des, des choses à, à calculer, à, à vérifier. Euh, ça peut te permettre d'optimiser ta fiscalité, mais de toute façon, il faut bien comprendre que euh, donc dans tout ce qui est domaine fiscal... Ce qu'on te donne à un moment donné, tu le récupères forcément. Enfin, tu le, tu, tu le récupères quelque part à la sortie. C'est-à-dire que si tu payes au départ, tu l'as pas à la sortie. Si tu le payes à la sortie, tu l'auras l'as au départ. En fait, il y a toujours cet équilibre qui est fait à chaque fois. Alors après, tu as aussi la possibilité d'investir en SCI à l'IS. Enfin, d'acheter ta résidence principale en SCI Alors là, c'est très simple, puisque là, euh, bah pour le coup, tu seras obligé de payer un loyer, c'est obligatoire. Là, pour le coup, il n'y a pas de « est-ce que je paye un loyer ou pas ?». Là, la question ne se pose même pas. Tu verseras forcément un loyer, donc toi en tant que locataire, à ta SCI. Tu tomberas donc sur le principe des plus-values professionnelles. Et puis, à mon sens, ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant, la SCI l'IS, puisque là, on tourne dans le principe de l'entreprise. Je pense qu'il y aura des cas un petit peu... Euh, intéressant, notamment quand il y a beaucoup de travaux, beaucoup, beaucoup de travaux. C'est toujours dans ces moments-là où on a possibilité euh, bah, le principe d'amortissement de toutes ces deux ça en charge, finalement, et donc d'avoir des... De, voilà, de, de, de mieux optimiser sa fiscalité. Mais vu qu'on est en SCI à l'IS, donc c'est dans le cas d'une société, du coup, toi, à titre personnel, ça n'a pas d'impact. Alors qu'en SCI à l'IS, bah, en fait, c'est un impact direct, pour le coup. C'est là où c'est, à mon sens, plus intéressant quand on est en résidence principale. Donc, en SCI à l'IS, il n'y a, à mon sens, pas trop d'intérêt. Mais encore une fois, tu me mettras dans la partie commentaire si toi, justement, tu trouves qu'il y a un vrai intérêt en SCI-LIS. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir de, des retours d'expérience si toi, ça t'était déjà arrivé et si tu t'es déjà peut-être posé la question par rapport à ça. Euh, du coup, bah, le principe de la SCI-LIS, la fiscalité, je ne vais pas la rappeler, principe des sociétés, donc plus-value professionnelle. Et encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais tournée où je comparais bien justement la SCI-LIS de la SCI-LIR pour pour savoir à peu près ce que ça pourrait représenter euh, directement. Autre chose, on peut parler très rapidement de l'IFI, hein, euh, donc euh, l'impôt sur la fortune. Donc l'IFI, bah, le même principe. Euh, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en SCI, eh bien, on n'a pas le fameux abattement de 30%. Hein. Quand c'est ta résidence principale, quand tu es à l'IFI, tu as tout le temps 30%, tu peux abattre 30% de ta résidence principale dans le calcul de ton patrimoine immobilier. Là en SCI, tu ne peux absolument pas faire, ça ne, ça ne fonctionnera, ça ne fonctionnera euh, donc euh, pour le coup pas du tout. Et une dernière chose sur laquelle je voulais vraiment aussi, euh, que je, on peut parler qu'on ne voit pas trop sur internet, on n'en parle pas forcément, c'est que euh, il faut bien comprendre que vu que c'est en SCI, eh bien ta résidence n'est pas saisissable. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'imaginons, par exemple, que tu es indépendant, tu es en micro-entreprise, tu es euh, entrepreneur individuel, tu le sais, tes biens personnels peuvent être attaqués. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu étais défaillant, eh bien, on peut venir saisir tes biens personnels. Eh bien, l'avantage ici, c'est que ta résidence principale est sous le couvert donc de la SCI. Et donc, ça fait que, bah, on, elle ne sera pas saisissable, ta résidence principale. Et donc, si notamment, tu es entrepreneur individuel, et que... Pour des raisons diverses, tu étais amené à aller au tribunal et que du coup, on te dit « on va saisir votre résidence principale ben ». bah non, ils ne pourront pas. En SCLIS, ils ne pourront pas. Par contre, ça veut dire quand même que tu es solidaire, hein, puisque bien évidemment, si à un moment donné, ta SCI n'a pas la capacité, je ne sais pas, il y a eu des crédits qui ont été contractés, n'a pas la possibilité de ou de payer les charges, bah c'est toi à titre personnel qui, de toute manière, va remettre au pot. Hein, puisque tu vis dedans, donc bien évidemment, tu vas pas laisser la SCI pourrir et mourir. Euh, tu vas faire en sorte de régulariser régulièrement euh, les différentes charges qu'on peut euh, avoir euh, dans le cadre de sa, de sa SCI. Et enfin, donc une dernière chose par rapport à la SCI, et bien, bien évidemment, vu que c'est SCI, vu que c'est une société, on a bien évidemment des frais de constitution de société. Donc, forcément, ça a un coût. Euh, notamment aussi, je pense à la partie comptabilité, la partie va euh, bah, falloir un petit peu. Enfin, euh, c'est pas un petit peu, c'est qu'il va falloir euh, très certainement t'entourer d'un expert comptable ou au moins d'une société qui va te réaliser euh, le bilan hein, de l'entreprise. Donc, bien évidemment, il n'y a qu'un bien, donc le bilan va être très simple, mais il y aura quand même des frais, des frais de constitution, des frais de, de, de, de comptable, d'ailleurs, qu'il faudra payer, que, que tu n'aurais pas si tu étais en, en résidence principale, bien évidemment. Si cette vidéo elle t'a plu, je vais te proposer deux choses. Première chose, de récupérer une formation gratuite justement sur la SCI. Si toi tu veux aussi euh, créer une SCI prochainement, investissement locatif, achat de résidence principale, eh bien je t'invite à récupérer une formation gratuite que je t'ai préparée qui dure à peu près 40 minutes gratuitement dans la partie commentaire où je t'explique vraiment tout sur la SCI. Donc, tu peux récupérer ça tout de suite dans la partie description commentaire. Et puis, deuxième chose, je vais t'inviter à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Voilà, ici, là, là, là, clac. De me lâcher tout de suite le gros pouce bleu. Bien évidemment, n'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à la partager si cette vidéo, si elle peut aider aussi d'autres personnes. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.